Mon bureau perltrice, normalement, ressemble à ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai devoir fait quatrième A. Et puis ensuite, j'ai les différentes collections pour pouvoir déposer mes travaux. Je suis sur mon bureau quand j'ai le petit 13 sous la maison. Je dois aller déposer un devoir de maths. Donc, je vais sur la collection pour déposer mes devoirs de maths. La prof m'a demandé de créer une collection. Pour ça, je vais sur « plus », dans « collection ». J'écris mon prénom et puis Math et elle m'a demandé de mettre une image particulière. Donc je vais sur remplacer l'image et euh, je vais chercher par exemple, j'aime bien les maths et la montagne. Et ah, bah là, il y a une photo qui me plaît bien. Donc je la mets et je clique sur ajouter. Sur euh, smartphone ou iPad, le, pour remplacer l'image, c'est en bas à gauche, en fait. En bas à gauche, vous avez un truc qui s'appelle éditer. Vous cliquez dessus et ensuite, vous pourrez changer le titre et vous pourrez changer l'image. Donc voilà, j'ai ma collection. Euh, par exemple, dans cette collection, je vais créer une note parce que j'ai juste une petite chose à rendre. Donc je vais sur note. Euh, je mets la date d'aujourd'hui, donc là par exemple nous sommes le 10 avril et je devais faire un petit test, juste euh, montrer que je sais dire et utiliser une note. J'ajoute et donc euh, cette note va se mettre dans ma collection. Très bien. Quand je reviens juste d'un cran, on voit que tout à l'heure il y avait 0, comme ici l'élève d'à côté. Maintenant il y a un, parce qu'il y a une perle que j'ai mis dedans. La prof, elle, de son côté, va aller sur cours en ligne, maths, quatrième A, et va voir A, ah, Alain a fait son travail. Il n'a plus zéro perles, mais il en a une. Donc elle va aller voir cette perle. Elle va dire « Ah, très bien, il a fait exactement ce que je lui ai demandé. » Donc, elle commente et elle met « Très bien. » Ou alors, s'il manque quelque chose, elle met ce qu'il faut corriger. Et à ce moment-là, vous voyez que dans votre perle, on voit un commentaire. Ne vous inquiétez pas parce que la prof va enlever cette perle pour la mettre dans les dossiers d'archives. avant cela elle va prendre votre collection, elle va venir sur cette icône pour la dupliquer. La dupliquer, c'est-à-dire la refaire pareil et la mettre dans le dossier où les élèves ne doivent rien mettre, mais qu'ils peuvent aller consulter parce que ce sont les travaux déjà vus par la professeure. Dans cette collection, elle va remettre votre perle. Et donc vous, là, vous verrez que à ah, mon dossier est là, ma collection est là, j'ai ma perle, je peux aller voir, je clique sur ma perle, je vois qu'il y a un commentaire, je regarde et c'est la prof qui a mis le commentaire. J'en tiens compte et je fais ce qu'elle me demande de faire s'il y a à corriger. Une autre fonction éventuellement que vous avez besoin de voir, c'est d'aller sur votre réseau. Ben là, vous voyez que votre professeur vous a transmis un message justement pour aller voir toutes les notifications que vous avez reçues de vos professeurs. Vous cliquez sur l'annuaire, vous sélectionnez tout et là, ça vous permettra de voir toutes les notifications qui ont donné, été données par vos professeurs. Je reprends, je viens sur mon réseau, je vais sur « filtre, je vais dans « Annuaire »,« Professeur », je sélectionne tout le monde. Et là, je vais avoir les notifications et les messages uniquement ceux qui sont arrivés euh, par les professeurs. Donc, qui me donnent toutes les informations que j'ai besoin d'avoir. A l'inverse, si vous, vous avez besoin de contacter un professeur par message privé, vous cliquez sur « Envoyer un message ». Vous allez dans professeur et vous sélectionnez le professeur que vous voulez contacter. Par exemple, votre professeur de mathématiques pour lui dire « Bonjour madame, j'ai bien reçu votre message. Merci. Bonne journée. » Voilà. Dernière chose, quand vous êtes sur mon réseau, c'est-à-dire que vous allez sur les trois petits bonhommes, je vous ai incité à aller régulièrement voir les notifications de vos professeurs et pour cela, à aller sur filtrer par annuaire, professeur et sélectionner tous les professeurs. Bon, il n'empêche qu'en fait, il y a beaucoup de notifications qui ne vous correspondent pas parce que vous avez les notifications de. Toute votre équipe, votre équipe de classe. Donc, certaines fois, on voit que ça s'adresse pas à moi. Mais par exemple, ici, on voit pas particulièrement. Par contre, si je clique dessus, là, j'ai travail sérieux, très bien. Je ne sais pas de qui ça vient. Pour le savoir, je clique ici sur la flèche. Et là, vous verrez si ça vous correspond ou non. Si ça ne vous correspond pas, évidemment, vous n'avez pas besoin ni à aller regarder.